J'ai décidé de participer à la campagne de bougies 2013 d'Amnesty International Luxembourg car il est important de tout se mobiliser pour lutter contre la violation des droits humains et de tout faire pour en protéger les victimes partout dans le monde. Allumez les bougies le 10 décembre pour Amnesty International.